Bonjour à tous, hello, hello mes chers amis, bienvenue pour le tirage de la pleine lune du 18 janvier 2022. Alors je vais faire un tirage collectif pour commencer, après je pense que je vais prendre une carte d'énergie pour voir ce qui va se passer donc, autour de cette énergie du, de la pleine lune du 18 janvier 2022 et qui a son influence toujours 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Là il y a un tableau avec le petit Lenormand que j'ai déjà préparé euh, J'ai été coupé donc je le garde et puis je vais couvrir avec un autre petit Lenormand. On va voir au niveau collectif ce que nous dit cette euh, pleine lune. Et comme je vous ai dit, on va regarder tous ensemble après des messages pour votre signe. Donc restez sur la page euh, pendant la vidéo, vous allez avoir votre minuterie. En tout cas, bienvenue sur la guidance de Shiva et puis euh, vous pouvez bien sûr vous abonner. Bienvenue au nouveau si vous appréciez cette vidéo. Vous abonnez, cliquez la cloche aussi, la petite cloche en haut à droite pour recevoir les autres vidéos que je fais sentimentales de la période actuelle du 15 au 31 janvier 2022 que vous pouvez aller voir aussi. Et bienvenue à tous. N'hésitez pas aussi, si vous désirez une guidance personnelle pour vous, euh, pour un tirage sentimental général, vous avez une question, vous m'écrivez sur le mail qui est en dessous de la vidéo. Voilà. Alors... On va prendre une carte de la triade. Pour commencer, je vais voir l'énergie principale de cette pleine lune. Je n'ai pas fait de préparation astrologique. Alors, je vais demander pour cette pleine lune du 18 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale ou Quel message on a ici pour cette pleine lune Alors, on a ça qui s'est retourné. Être peut-être dans euh, la tempérance, parce qu'il y a quand même des oppositions durant les pleines lunes entre la lune et le soleil. Le soleil est dans le signe du verso et la lune, je ne sais pas. Donc, euh, il y a quand même des tensions comme toujours. Ce tirage fait trois jours avant, trois jours après, à peu, sur sept jours environ, où c'est des énergies aussi qui durent jusqu'à la prochaine euh, nouvelle lune. Mais c'est moi, personnellement, une énergie qui dure euh, sept jours hein, à peu près qui est vraiment très forte, à son apogée, le 18. Alors, une énergie principale ici pour cette pleine lune, du 18 janvier 2022, quelle est-elle Alors, l'équilibre qui est sorti. Certainement, on recommande de trouver euh, notre assise, notre équilibre. Bah, l'équilibre entre la lune et le soleil, hein, et parce qu'il y a des tensions. Les pleines lunes sont là aussi pour éclairer certaines situations. À la coupe, j'ai eu le soleil, donc il y aura des mises en lumière, même si c'est une pleine lune. Euh, une mise en lumière sur des choses qui ne sont pas claires, qui sont floues. Si vous êtes dans cette période de début janvier, encore un peu dans une démarche de ne pas trop savoir où vous allez, c'est un peu le cas pour beaucoup de, beaucoup de monde. Il y, a eu, il y a eu beaucoup de faim, beaucoup de nettoyage. Vous le savez, 2022, on va repartir sur des nouvelles bases. C'est sorti beaucoup dans les tirages du 15 au 31 janvier. 2022, beaucoup de commencements, mais encore certains signes sont entre deux, n'ont pas encore acté, on va dire, en, en eux le changement, et peuvent se sentir dans un flou. Et j'ai vu dans ce tirage de, avec la coupe, donc le soleil qui était sorti et les étoiles, qu'il vous faudra vous connecter, donc on a trois astres, plus à votre intuition, à votre cœur, pour savoir dans quelle direction aller, et le soleil va éclairer des zones d'ombre Qu'il faudra peut-être encore purifier, nettoyer Éclairer aussi votre chemin hein. C'est possible Vous allez avoir des prises de conscience J'ai vu ça pas mal aussi dans les tirages Prise de conscience, réveil euh, Ouverture euh, Sur une nouvelle voie pour, vous, pour chaque signe Et là avec cette carte C'est vraiment euh, Trouver cet équilibre entre nos différentes parties, qui est le corps, l'âme et l'esprit, donc pour être bien ancré et en accord avec qui on est dans ce nouveau passage de vie. D'accord Quand cas du de la médecine, on se connecte au spirituel, on se connecte à notre corps. Donc, trouver l'équilibre autour de cette pleine lune, on va voir ce que nous dit le tirage. Alors, au centre du tirage, j'utilise ici l'oracle euh, du petit le normand pour commencer... De... ça c'est le petit le normand comment il s'appelle, celtique et je vais le couvrir avec le petit dixi oracle pour voir plus de détails on dit qu'il sera important de beaucoup communiquer Donc c'est un tirage collectif, vous prenez ce qui vous parle mais euh, certainement il y a des informations qui devraient vous parler on nous incite à communiquer euh, il y aura des dialogues avec les gens autour de vous qui seront importants pour vous faire comprendre, pour être compris Peut-être aussi pour exprimer votre nouvelle vérité, vos nouvelles valeurs. Peut-être aussi pour vous séparer de certaines personnes, mettre des limites, dire voilà, j'ai plus envie de ça. Et bon, j'ai plus envie de ça, j'ai envie de ça hein, par rapport à, à ce, ce, cette mise en lumière. C'est vraiment ce que je ressens pour cette pleine lune. L'importance du dialogue, de la communication avec autrui. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous faire comprendre, peut-être aussi pour une nouvelle démarche, pour un nouveau projet, parlez de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez, euh, exprimez-vous, il y aura un besoin de s'exprimer ici. Alors, qu'est-ce qui domine On a le labyrinthe. Donc, pour certains, vous n'êtes encore pas très clair, hein. pas totalement clair, hein à 100% de ce que vous voulez, ou de qui vous êtes. Ou... J'ai vu qu'il y a des signes qui stagnent, hein, qui ne sont pas, euh, comment dire, qui sont dans un passage. On est dans un passage et on n'a pas encore trouvé vraiment notre lumière, notre vérité pour certains. D'autres, oui. Là, On dit que certains sont encore en train d'être un petit peu perdus dans un labyrinthe, dans le labyrinthe de la vie. Et on est bien ici à la croisée des chemins. On a le carrefour, on a une croisée des chemins pour beaucoup d'entre nous, de savoir où est-ce qu'on va se diriger, vers quoi on va, qu'est-ce qui est important, quelle est notre route, notre cœur. On peut tout perdre, ces prochaines semaines, ces prochains temps, ces lunes active certaines choses, donc là il y a peut-être une activation de mise en lumière, je vous ai dit, des zones d'ombre qui restent. Euh, et puis des prises de conscience justement de qui vous êtes et de ce que vous voulez qui va se faire peut-être plus fortement. Là, euh, vous avez, on est vraiment dans un, un carrefour hein, important. Carrefour, ce n'est pas seulement un choix, c'est vraiment j'arrive au bout d'une partie de ma vie pour prendre une voie nouvelle. Voilà, qui est en accord avec mon nouveau moi. Très, très important. On voit qu'effectivement, il y a de l'avancement. Hein. On avance, on quitte certaines choses du passé. Il y a du mouvement. Donc, comme je dis toujours, regardez trois jours avant, trois jours après la pleine lune. Ça, ça parle de cette période, mais ça a son, euh, son point culminant le 18. On avance. On nous dit avec la communication. Euh, avec la communication, peut-être donc, parole, dialogue, discussion face à face et aussi peut-être par courrier. Soit on reçoit du courrier, de la communication qui nous aide, ou soit vous faites passer des messages par courrier, courriel, euh, etc. Un moyen de communication, vous vous faites entendre d'un groupe, etc. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui vont passer, qui, qui bougent. Mais je sens ici au niveau des nouvelles. Peut-être aussi que vous recevrez des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire bouger ou que vous allez apprendre. On continue... Et oui, on a la faux, donc on coupe avec l'ancien pour beaucoup. C'est ce qu'on nous demande de faire, de couper. Ou euh, pour moi, ce n'est pas la récolte, c'est plutôt couper avec l'ancien, vraiment, pour pouvoir partir de l'avant. On a la femme de pique. Couper, je dirais si euh, la femme de pique, c'est celle qui a pas forcément de bonne valeur. Ce n'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne femme. Euh, c'est une personne qui peut être méchante, euh, qui a des défauts. Bon, On a tous des défauts, mais ça, c'est vraiment voir, corriger certaines problématiques ou des, hum, des choses qui ne sont pas valeureuses en nous pour pouvoir se retrouver. On va faire ça en dialoguant beaucoup autour de nous, autour de cette pleine lune. Ici, on a le loup. Donc, ça va aussi avec la lune... De nouveau, écouter son instinct, son cœur. Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui Je ne suis plus le même que hier, avec le changement de, du monde, de la société. Qu'est-ce que nous dit ici notre, notre intuition, l'instinct aussi Aller à l'instinct, c'est le loup là, ce n'est pas le renard. On coupe quelque chose, une attitude, une manière d'être pour avancer et notre instinct nous dira vers quoi on est perdu dans une de notre vie par le dialogue, etc. Et il sera important beaucoup de communication euh, à peut-être mettre en place ce changement de vie qui est on arrive, on arrive à un carrefour et ça parle je dirais de de soi effectivement ça concerne nous prise de conscience mais là je sens vraiment le, le message c'est le carrefour on arrive à un carrefour pour beaucoup et ça passera import, de manière importante par le dialogue je vais le recouvrir donc on retrouve l'équilibre aussi hein. Car, et, et le carrefour au moins il est important pour vous tous hein, au niveau collectif alors qu'est ce qui va se passer pour la pleine lune du 18 janvier 2022 et ensuite je vais prendre une carte pour chacun 18 janvier 2022 pleine lune 18 janvier 2022 alors je vais couper, je vais recouvrir. Sur la l'info, sur le labyrinthe, sur la personne qui n'est qui pas bien, la mauvaise femme, sur le bateau pour l'avancement, sur le dialogue, sur le courrier, sur le loup, sur le, la croisée des chemins, sur la maison. Donc la maison, c'est ce qui nous représente, nous, notre foyer, notre... Être intérieur, hein, notre équilibre. Alors, sur la faux, bah, c'est l'homme, c'est vous, le consultant, qui coupez quelque chose. Donc, ça parle de nous, hein, ce tirage. C'est le travail qui sera à faire sur nous, c'est ce qui va se passer pour tout le monde à peu près. On arrive dans une croisée des chemins où le dialogue sera important de, durant la pleine lune. Maintenant, jusqu'à 3-4 jours après. Je vais voir. Alors, euh, une carte à la fois, donc ici, c'est bien vous qui devez couper, c'est-à-dire couper, c'est supprimer des choses qui ne sont plus utiles dans votre vie. comment on passe vers des nouvelles choses, par exemple, quand on était à accepter des gens toxiques, maintenant on les accepte plus, c'est ça le changement. C'est couper avec les gens toxiques, par exemple. Ici, euh, le fait d'être perdu, bon, c'est qu'on cherche son chemin, on voit qu'il y aura quand même une renaissance... Euh, de, la, de la nouveauté, vous allez trouver certainement la porte de sortie hein, de ce labyrinthe, ce qui est très très bien. On va trouver cette porte de sortie. Beaucoup de gens, beaucoup beaucoup d'entre vous euh, vont trouver euh, leur voie. Et surtout un, un renouveau, une jeunesse, une nouvelle jeunesse, un nouveau départ. Là, la femme de pique sur le cœur pourrait nous dire qu'il y a peut-être des difficultés ou des problèmes que l'on a, certains d'entre nous, au niveau de notre amour propre aussi. Beaucoup de, de choses à, à revoir au niveau du respect, de l'amour de soi-même, de l'amour des autres, des liens qu'on a avec les autres, je dirais à revoir. Hum, là, c'est certaines... Quelles sont les attitudes négatives ou, ou malsaines ou pas valeureuses qu'on peut avoir avec autrui qui serait bien de revoir aussi. Peut-être plonger là-dedans, autour de la... Pour cette pleine lune, il n'y a même pas de dire, besoin de dire autour. Et là, je sens avec le serpent une grande mutation. On change de peau. Hein. Il y a une grande, grande mutation. C'est-à-dire que, effectivement, l'ancien moi est en train de se défaire. L'ancienne ancien, manière d'être. Ce qui nous parlait avant ne nous parle plus. Ce qu'on était avant, on ne l'est plus. Ce qu'on faisait avant, on ne le fait plus. Hein. On mue, c'est-à-dire on change de peau. On est vraiment, alors là, euh, très fortement, un carrefour important où on change de... il y a un grand changement intérieur. Sur le dialogue, on a le soleil. Donc, on nous dit bien, principale carte ici, de hmm, d'éclaircir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez devoir éclaircir certaines zones d'ombre, vu que je l'ai eu à la coupe. Éclaircir, ce sera grâce à la communication, au dialogue. Peut-être des gens vont vous faire des remarques, ils vont vous faire vous remettre en question, ou vous allez discuter pour éclaircir un point de vie que vous ne voulez plus. Euh, la carte du soleil au centre, c'est super. Ça va amener vraiment une mise en lumière de beaucoup de choses, un éclairage pour sortir de ce labyrinthe pour ceux qui étaient perdus. C'est bien c'est ça, souvent, la pleine lune, elle nous sert à remonter des choses qui sont euh, profondes, qui peuvent nous entraver, nous bloquer, créer des conflits. On voit que ça crée des blocages et puis on se dit, « Bon, voilà, il faut que je travaille là-dessus, qu'est-ce qui se passe ah, ?» Là, il y a des courriers importants, des bonnes nouvelles, hein. il y a des bonnes choses qui arrivent grâce aux courriers, grâce à vos partages, grâce à la communication, grâce à votre dialogue. Qui sera axé bah, sur l'amour qui sera axé sur vous voyez, le soleil les bonnes nouvelles la pureté très très bonne carte ici hein? magnifique hein? toutes sont superbes hein? elles vont vraiment dans cet élan de renouveau de correction de certaines choses au niveau euh, sentimental il y a, bon la mue mais qui est très positive hein? vraiment avec ces deux cartes encore une fois et eh bien grâce à l'écoute de votre instinct ce sera un, un, un petit atout, une, une chose supplémentaire à faire, eh bien, il saura où aller et puis permettra ce, cette, ce renouveau, permettra cette nouveau, ce nouveau départ. Alors, pour cette croisée de chemin, on nous dit le livre, l'ouvert, ben, vous allez apprendre des choses. Donc, ce sera peut-être par les discussions, les nouvelles, les dialogues, les messages que vous allez recevoir où vous avez appris Beaucoup de choses, vous avez eu mûri, appris, grandi. Et ça vous permettra de prendre des bonnes décisions pour ce carrefour de vie hein, aussi. Le livre ouvert, c'est soit on va apprendre des choses autour de cette pleine lune, soit on a appris beaucoup de choses jusqu'à présent qui va nous permettre, grâce à notre apprentissage, de prendre la voie qui nous est destinée quelque part. Et là, c'est la femme... C'est vous, le consultant, ou c'est euh, la maison et la femme, ça peut être, oui, bien sûr, en rapport avec notre personnalité, notre moi intérieur hein, qui est touché à ce niveau-là, autour de la pleine lune. Voilà ce que j'ai comme message, surtout ben, le soleil et le dialogue au centre du tirage, et une grande mutation, on retrouve un équilibre aussi, très bien. On va regarder un petit message pour chaque signe, d'accord Qui pourrait vous parler. Alors, on va aller tout ça. Hop. Je vais prendre le Chosen. Et un message des guides. Alors, on va commencer par quel signe Je vais commencer par la fin, les Capricornes. Euh, la fin de l'année on va dire euh, du calendrier l'année euh, solaire et je vais prendre un, une carte alors je regarde hein. ouais on va prendre une carte lunaire et une carte de chauzen alors on va regarder pour les capricornes pleine lune du 18 voilà prends ton en, envol Fais confiance, lâchez-vous, osez aller vers du renouveau. Je, je, je me lâche, alors les capricornes, je vais me mettre ta minuterie, je me lâche, je prends mon envol et j'ai confiance en la vie. On ne sait pas ce qu'il y aura, mais on peut prendre un nouveau chemin. On peut se lancer de manière indépendante. On peut se lancer dans ce nouveau moi changer de, de, de voix mais avec confiance les Capricornes pleine lune du 18 janvier 2022 Capricorne pleine lune de 18 janvier 2022 je fais une coupe hein. je prends la perdue dessus le message que vous avez est en cette période vous devez donner plus que prendre alors, soyez dans le don, les Capricornes, dans le don, dans l'amour, dans le partage, plutôt que de demander, ou de vouloir, ou de recevoir. Ça, c'est pour vous, les Capricornes, votre petit message lunaire. Donc, ayez confiance. Ensuite, je vais faire par le retour les Sagittaires. On va voir pour les Sagittaires, pour cette pleine lune du 18 janvier 2022. Un message pour les Sagittaires, 18 janvier. Alors, vous, vous avez la schizophrénie. Donc, euh, vous allez vous sentir un peu entre deux os. Peut-être vous ne serez pas en plein dans cette période de changement. Et je suis sûre, je l'ai dit dans la deuxième partie. Hein. Regardez si vous regard... regardez, <rire> écoutez votre tirage, par exemple, de, du 15 au 21 au 31 décembre, oh là là, je me perds dans les dates. Du 15 au 31 janvier 2022, les sagittaires, j'avais vu que vous étiez un peu dans le doute. Malgré le fait que vous êtes déjà en commencement, dans une nouvelle vie, de nouveaux projets, mais encore dans le doute. La schizophrénie, c'est ça. Euh, vous allez être un petit peu deux pas en avant, un pas en arrière. Je, je, je suis dans le futur dans mon projet, mais j'ai encore pas mal d'attitudes du passé, euh, vous voyez, vous serez un peu entre deux états, vous reviendrez un peu en arrière, le changement n'est pas total, n'est pas encore bien ancré. Le message lunaire pour les Sagittaires du 18, pour la pleine lune du 18, allez, est sorti pour vous. Ouais, exactement, il faut maintenant montrer votre vrai moi. Alors c'est ça, c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent, en tout cas pour beaucoup. Développer la vraie personnalité qui est en vous. Votre vraie destinée, changer. Et montrer au monde le vrai moi pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Qui vous êtes vraiment. Quelles sont vos valeurs, quels sont vos projets. Mais il y a encore un petit peu de doute et d'aller-retour là. Je vous dis l'assise elle est pas encore totalement faite intérieur ensuite on a les scorpions Scorpions. qu'est ce qu'on a pour vous pour euh, la pleine lune scorpion pleine lune du 18 alors vous êtes euh, dans vous êtes pas top <rire> bon on nous dit que vous êtes enchaîné vous, vous sentez bloqué vous, vous sentez euh, dans une énergie où vous, où, il y a des attaches, il y a des choses qui vous retiennent, vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes dans une énergie, ouais, on voit entre deux murs, vous n'arrivez pas à avancer ni reculer. Et il y a un peu une période de blocage que je sens là. Vous êtes mm, tenu par certaines choses qui ne vous permettent pas d'avancer. Vous verrez pourquoi. Votre message lunaire hein. les scorpions. Quel message pour les scorpions eh bien oui, on nous dit qu'il y a encore des choses à guérir. Un temps pour la guérison. Alors, vous allez vivre cette pleine lune peut-être de manière assez forte. Peut-être pas super positive en ce moment. Peut-être ce deuil du passé. Des choses qu'on a de la peine à lâcher. Euh, on ressent ici un blocage. On sent un attachement. D'accord Je ne vais pas développer hein, là, mais c'est un temps de guérir pour pouvoir pour, pour, pour vraiment pouvoir avancer sur votre chemin de, de renouveau. Mettre en lumière, ici, j'ai l'impression, pas mal de choses. Mettre en lumière pas mal de choses. profonde, Faire remonter à la surface. Après les scorpions, avant les scorpions, on a les balances. Balance. La pleine lune du 18 janvier 2022, balance. Une lune. Alors, les balances, vous, vous êtes dans l'abondance. et eh bien, les lunes, vous hein, voyez, vous avez l'abondance, il y a la chance, il y a des choses positives qui arrivent vers vous. Euh, une paix, on a tout. La, la, la connaissance, c'est quelque chose. Je crois que j'avais même parlé, euh, alors, je ne sais plus si c'était les béliers ou les balances, qui y avait de l'argent qui allait rentrer. Euh, ce sera une période qui porte chance, ici, ce que je vois. Il hum, y, y, y a un bel équilibre hein, pour les balances. Donc, vous allez... Ah, attention, tu vas te brûler la queue, Kelly. Tu t'es brûlée. Tu t'es brûlée, petite. Là, ça sent brûler l'épaule. Merci. Tu t'es tout brûlé là, Kelly. <rire> Pardonnez-moi, mais elle n'a pas vu qu'il y avait la, la queue avec cette petite bougie. Vous, balance, qui est un signe justement peut-être d'instabilité, hein, on ne sait pas trop. Là, vous êtes en équilibre, vous êtes bien, vous allez vous sentir bien avec cette pleine lune. C'est ce que je ressens. Et ça va vous apporter l'abondance dans tous les domaines, des récoltes, l'abondance de bien-être, l'abondance de d'argent. Pas forcément d'argent, mais... Une plénitude, c'est ce que je dirais. Le lotus, la lune, la chance, la connaissance. Vous êtes dans dans l'énergie qu'on vous conseille pour cette période. Alors, balance. Message lumière pour le la pleine lune du 18 janvier 2022. 18 janvier 2022 pour les balances. Hop, voilà, super sorti là. Oui, qu'il n'y a rien... On vous dit qui empêche le changement rien n'empêche le changement rien n'est accroché dans le roc voyez donc tout est possible et tout est mouvement c'est mutable rien n'est bloqué et vous avez une belle carte abondance là les balances très jolies pleine lune à vous avant les balances nous avons les vierges Vierge pour cette pleine lune du 18 janvier 2022. Signe de la Vierge pour la pleine lune du 18 janvier 2022. Alors pour vous, il faudra faire des compromis. Il faudra faire avec les autres. Il y aura... Vous ne pouvez pas trop être dans une période, là, 6-5 jours, euh, à faire cavalier seul quoi que je vous ai dit, que c'était important de, de s'affirmer maintenant, de prendre sa route, euh, vous aurez à faire comme, quand même à autrui, vous aurez quand même à compter, su, quoi, à compter avec euh, l'entourage, faire avec les gens qui sont dans votre vie, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle. On nous dit de faire des compromis, que vous n'aurez peut-être pas la possibilité de faire totalement tout ce que vous voulez par vous-même, mais vous devrez compter sur la vie ou sur les positions d'autrui. Ok Ouais, t'es toute brûlée toi, Bobette. On va prendre une carte lunaire pour les Vierges. pour les pleines pleine lune du 18, hein. pleine lune du 18 janvier 2022 pour le signe de la Vierge. votre carte Pleine lune du 18 janvier 2022. De la Vierge. Je coupe. Là, ouais, il y a un ajustement qui, a, a, qui est demandé, quelque chose à revoir, à ajuster. Peut-être vous étiez justement à faire cavalier seul. Vous, comme je vous l'ai dit, je l'ai senti dans d'autres euh, guidances. Il faut vous adapter, il faut vous ajuster votre comportement à autrui. D'accord Il faut compter durant cette période avec les gens autour de vous. Certains ajustements de votre caractère sont demandés. Cher amie vierge, on va regarder pour les lions. Lion. Lion pour la période de la pleine lune du 18 janvier 2022. Lion, pleine lune du 18 janvier 2022. Le message pour les lions. La lune, petit. Les lions, ça bloque. Lion, pleine lune du 18 janvier 2022. Message pour les lions. Le maître, vous avez la carte de l'Ochozen, c'est lui, hein, Ocho, pour ceux qui ne savent pas. C'est un personnage qui atteint une certaine maturité et éveille, éveil, éveil, élévation de conscience, qui pourrait être... Euh, Possible pour vous, vous allez avoir de, des prises de conscience importantes possibles. Et on voit justement la lune, donc lune sur Oshuzen, l'éveillé. Ça pourrait vraiment dire que vous allez avoir certains flashs. C'est possible ces temps. Hein? Et ce sera un déclencheur de, de, de prise de conscience pour vous les lions. Quel message de la lune ici, lion, cette pleine lune On dit justement... Voilà celle qui est tombée, je n'ai une autre derrière, je ne vais pas prendre. Qu'est-ce que tu as besoin de lâcher Alors ça correspond bien aussi à mon tirage du 15 au 31 janvier, vous pouvez aller le voir. Qu'est-ce que tu as besoin de lâcher J'ai senti beaucoup de contrôle, beaucoup, beaucoup de contrôle. Et je vous ai conseillé d'aller plus avec le flux. Donc là, il y a peut-être un éclairage important sur ça chez vous, durant cette période, pour moins diriger et laisser la vie faire son œuvre. Ok, les lions On va regarder pour les cancers. Quel message pour les cancers pour cette période de la pleine lune du 18 janvier. Danser sous la pluie. Ah, bah j'en ai une qui a sauté, là. Mais je ne sais pas si elle a sauté, maman. va ouais, bon, allez, je continue. Allez. bah ben, voilà. <rire> Et c'est super, ça, c'est génial quand elle ressort deux fois. Vous allez danser sous la pluie. Les cancers, il y a peut-être des choses qui sont difficiles. Euh, en ce moment, oui, il y a un manque de clarté, je crois que je l'avais vu, où vous avez des difficultés avec de, de, certaines relations, ou qu'il y a eu, et vous subissez certaines conséquences. Maintenant, malgré tout, on voit que certains, on vous conseille de ne pas dramatiser, que vous pouvez prendre les choses quand même à la légère, que vous pouvez même, voilà, euh, vous permettre d'avoir plus de légèreté dans ce moment de de choses un petit peu complexes dans cette période de pleine lune de célébrer c'est peut-être aussi un célébra une célébration de lâcher prise une célébration de compréhension de se dire je suis à l'orée d'un renouveau comme on a vu dans le tirage général alors une carte pour les cancers 18 janvier pour la pleine lune du 18 janvier 2022 Si j'ai pas de carte, je coupe. Alors oui, on nous dit effectivement aussi il faudra euh, hum, faire le pas, faire le premier pas, faire le premier pas. C'est à toi de faire le premier pas pour activer ce changement. Tu peux pas, ça, il faut pas attendre. C'est toi qui fais le l'impulsion le, du mouvement. Du mouvement pour aller de l'avant. Des cancers pour avancer. Pour changer. On va regarder pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Quel message pour la pleine lune du 18 janvier 2022. Les gémeaux. Signe des Gémeaux. Pleine lune du 18 janvier 2022. Hop là. Oui. Alors actuellement aussi. Un petit peu comme le tirage que j'ai fait. C'est dingue. Mais ça résonne. C'est pas ce que j'ai fait pour la période. Euh, alors... Avec le tirage du 15 au 31 ou le tirage rune avec les runes, les messages intéressants. Ici, on voit comme un autre signe que vous êtes pour le moment bloqué. Euh, vous n'arrivez pas à entamer ce changement en vous. On voit que vous êtes bloqué entre deux murs. Vous êtes attaché peut-être encore au passé. Et le nouveau mois de la peine à émerger, ou votre personnalité n'arrive pas à avancer, ou des choses n'avancent pas. Euh, Bloque encore en ce moment comme si vous avez des chaînes on voit que vous êtes attaché. Hein. donc cette nouvelle lune nous demandera peut-être d'éclairer cette situation j'avais vu qu'il y aurait comme un miracle dans le tirage pour certains gémeaux qui va justement mettre en lumière certains blocages mettre en lumière éclaircir prise de conscience parce que là j'ai vraiment eu ce, cette notion pour les gémeaux que vous aviez de la peine à comprendre ce qui avait pas été. Alors, un message lunaire, les Gémeaux. Euh, Gémeaux. Alors, pour le 18 janvier 2022, Gémeaux, 18 janvier 2022, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette pleine lune Donc, toujours avant, après. Alors, je deux cartes je vais faire une coupe. Hop Ouais émotionnelle, cette pleine lune. Les émotions euh, seront fortes. Euh, emotions are running high. Ça veut dire qu'elles vont aller, euh, elles seront euh, intenses. Émotions, ça peut être des libérations, ça peut être des pleurs, ça peut être des prises de conscience. Si vous ne faites pas ce regard sur vous-même, vous ne vous pourrez pas avancer hein, sur ce qui vous bloque ou ce qui n'a pas été dans l'année et qui vous bloque actuellement. On le voit, voit bien ici. Pour la pleine lune, autour de la pleine lune C'est différents jours avant et après Beaucoup d'émotionnel Essayez de vous détacher de ces chaînes On voit que vous êtes attaché à quelque chose que vous avez de la peine à enlever Qui peut être un comportement Ou une dépendance ou, euh, ou autre Alors avant les Gémeaux Nous avons les Taureaux Je vais regarder pour vous Votre message de cette, nouvelle, de cette pleine lune Taureau. Taureau pour la pleine lune du 18 janvier 2022. Taureau, 18 janvier 2022. OK. Vous avez la, la tête pleine. Les taureaux, vous avez beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses qui vous travaillent. Euh, au lieu que ça tourne rond, ça tourne carré. Ça ne tourne pas. Elle va vous mettre un petit peu en chantier. Hein, la pleine lune. Les taureaux, vous aurez la tête un peu perturbée. Euh, plein de peut-être pas d'embarras mais plein de choses plein de choses à, auxquelles penser il faudra remettre de l'ordre pour que ça tourne voilà c'est ce que je je ressens et pour avant on nous dit d'aller vers un passage c'est comme c'est si aussi y une espèce de blocage là ça tourne pas hein. <rire> remettez de l'ordre dans vos idées dans votre tête un message ici pour les taureaux, pour la pleine lune. Taureaux, pleine lune du 18 janvier 2022. Ok, euh, il est sortie. Alors, on conseil, conseille, ça, c'est très bien, je, je l'ai dit certainement. Montrez au monde, à autrui, le vrai vous. Qui êtes-vous, qu êtes chers amis taureaux Montrez la vraie renaissance, votre vraie personnalité, sans faire plaisir. Sans faire plaisir. Euh, voilà, des fois on s'oublie se, se, là c'est vraiment euh, montre au monde ton vrai, voix, ton vrai moi pour les taureaux ensuite avant les taureaux nous avons les béliers béliers on va regarder la période de la pleine lune quel message pour vous du pour le 18 janvier 2022 pour le signe des béliers Le message pour les béliers pour cette pleine lune Mmh. Vous avez une belle carte de conscience, d'existence, que je suis un, je suis moi, vous avez la conscience de vous et que vous faites partie d'un tout. Donc ce que vous, vous avez comme émotion impacte euh, l'extérieur et le monde, le monde impacte votre personne, donc, donc soyez le plus possible positif, avec des belles valeurs, hein, dans l'amour... Vous êtes connecté au cosmos, mais vous êtes unique. The, ouais, une prise de conscience de votre moi, important ce, ce, ce mois, et important surtout sur cette journée de pleine lune et autour de la pleine lune. Une, une bien grande conscience de vous-même, les béliers. J'avais vu et j'ai un très beau tirage pour ce, premier, ce 15 au 31 janvier 2022. N'hésitez pas à aller le voir. Et il y a le message de la lune ici, Bélier du 18, pleine lune du 18 janvier 2022. Bélier, pleine lune du 18 janvier 2022. Pour les Béliers. Ok. okay. Et on nous parle de sentimental. Pour vous, vous avez un petit message d'amour. Donc, ça peut être l'amour de soi. Vous êtes aimé, vous êtes en sécurité, on nous dit. Ça peut être toi et ton amoureux. Vous êtes aimé en sécurité. Ou si c'est que pour vous-même. L'univers vous le dit. L'univers. Vous serez très conscient et très en connexion avec l'univers durant cette euh, pleine lune. Et conscient de vous et l'impact que vous avez sur le monde ou le monde a l'impact sur vous. En fait, tout est lié. fait, enfin, c'est comme l'effet domino, hein. d'accord Je lis carte, un bélier. Alors, on va voir pour les poissons. Poissons, quel message pour cette pleine lune du 18 Ok. Waouh. On vous conseille, et comme vous êtes déjà un signe très sensible, d'être dans la période où vous allez, dans une période de réception d'informations de, de la source. Là, c'est le chakra couronne c'est une personne qui ouvre les bras, hein. chakra lotus, le lotus couronne, vous allez recevoir des informations, beaucoup d'informations, de connaissances qui vont arriver à vous durant cette période, donc essayez de, il y a des nouvelles apprentissages, des nouvelles connaissances, des nouvelles choses qui vous seront données, on voit l'énergie qui, qui descend hein, en vous par ce chakra, ce beau chakra lotus magnifique donc, soyez réceptifs, recevez. Vous allez recevoir votre message de la lune. Donc, on va demander pour les poissons le message pour le 18 janvier, la pleine lune du 18 janvier 2022. 18 janvier 2022 pour les poissons. Pour les poissons. Alors, comme elle a sauté dans ma main, on me parle de confiance, de trouver et d'avoir confiance en vous, ce sera la clé du succès. Ceux qui sont dans le doute, qui ne savent pas trop, travailler sur la confiance et l'estime de soi, les poissons. Et ça sera bien euh, l'aide pour le futur, hein, c'est la clé. On vous donne ce message, donc cette pleine lune, d'avoir plus confiance en vous, plus d'estime, plus d'amour, plus se faire respecter et vous allez recevoir beaucoup de messages. Chers amis poissons, on va regarder maintenant pour les versos. verso Verseau pour la pleine lune du 18 janvier. Verseau pour la pleine lune du 18 janvier 2022. 18 janvier 2022. carte mais on nous dit de lâcher prise je vais la garder celle-ci on va prendre celle qui s'est retournée ce qui nous montre son visage, ce qui nous montre sa face euh, les versants il faut lâcher prise lâcher le contrôle euh, donc c'est toujours 2-3 jours avant maintenant jusqu'à 2-3 jours après ou jusqu'à la prochaine nouvelle lune laisser un petit peu faire certaines choses laisser la goutte qui doit tomber, tomber Hein, ne vous accrochez pas à certaines pertes, à certaines choses qui changent. La vie est le changement. C'est un peu ce que je ressens pour les versos. Acceptez les choses qui, a, qui vont arriver. On va voir votre message de lune. Donc, pour les versos. On va les sortir directement. Change ta vision. Ouais, Il y a une notion de changement. Une notion de voir les choses différemment. Pour les versos, Une notion de voir les choses différemment. Hop là <rire> Pardon. On vous demande d'avoir un regard <rire> sur les choses différentes et puis euh, pas vous accrocher, laissez faire les... la vie. Des choses qui arrivent, des choses qui partent. Pardon, <rire> Kelly. Voilà, mes chers amis, pour euh, cette euh, pleine lune qui arrive. J'espère que les tirages. Donc, je vous incite à écouter hein, l'introduction et vos tirages votre message personnel. Merci de me mettre vos petits commentaires et à tout bientôt. Au revoir. Et bien, Kelly.